Est-ce que tu penses que tous les influenceurs sont des voleurs Non, je pense pas, non Non, ils sont visés alors Bah ils sont tous... Mais nommés... parle et les couilles de parler Il est l'auteur du Casse du siècle, considéré comme le roi de l'arnaque. Aujourd'hui, Marco Moli est face aux jeunes, bonjour Salut, comment vas-tu <rire> Bah ça va, ça va, alors j'ai appris que tu as commencé les activités illégales environ vers 20 ans. Et j'ai envie de te poser la question, en fait... Comment on tombe dedans, quoi? Je sais pas qu'est-ce que tu appelles les activités légales. Bah, les arnaques. Moi, non, c'est pas des arnaques. J'essaye je, de m'en sortir. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'au début, je fais l'affaire et quand ça va pas, tu sais, le problème que tu as dans une affaire en France, c'est que tu payes trop, trop, trop de taxes. Ouais. D'accord? Et aujourd'hui, quand tu gagnes un billet de 10 000 euros, pour toi, il te reste 2 000 euros. Mmh. Donc, et moi, j'ai jamais, jamais voulu me faire arnaquer. Donc, pour ne pas se faire arnaquer, c'est d'encaisser la totalité. Et donc, du coup, à 20 ans, tu t'es dit, voilà, j'ai pas envie, je paye trop d'impôts, quoi. Plus jeune. Plus jeune Beaucoup plus jeune, ouais. Bah, comment ça a commencé comment, là J'ai commencé dans les marchés. Ok. Dans les marchés, j'avais 14 ans. Ok. Et. Tu faisais quoi dans les marchés et, et ben, j'achetais et je vendais à la sauvette. Ah, ok. J'achetais à Rungis et je vendais à la sauvette à Barbès, Belleville, Joinville. Okay. Joinville-le-Pont, ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie, donc euh, j'ai acheté de la marchandise en espèces et je vendais en espèces et j'encaissais tout, quoi. Et à l'âge de 20 ans, c'était plus dans la pub, c'est ça À l'âge de 20 ans, pour moi, j'avais beaucoup plus réussi, j'avais déjà monté des sociétés, j'avais monté des structures. 21 ans, j'avais une boîte cotée en bourse qui s'appelait Telecom City. Ouais. Euh, non, à 20 ans, j'avais réussi déjà. Okay. Pour moi, j'avais réussi, pour moi. Hein. Ouais. moi hein. D'ailleurs, j'ai appris que tu es devenu millionnaire genre vers 30 ans, c'est ça à peu près, non Je sais pas qu'est-ce qu'on appelle millionnaire. Genre euh, je... avec les arnaques à la TVA, notamment. C'était bien avant ça. C'était bien avant C'était ouais. avant 30 ans Ouais, c'était... C'était fins de vingtaine. 21, 22 ans, ouais. Ok. Et comment on ouais. arnaque à la TVA, du coup C'est pas l'arnaque à la TVA, c'est facile. C'est une taxe. Euh... Ah bah c'est ce que disent euh, les médias, en tout cas. Pour moi, c'est facile. Oui. Mais, mais... qu'est-ce tu appelle l'arnaque à la TVA Parce qu'il y a plusieurs façons de l'arnaque à la TVA. Bah Il y a de ne pas la payer. Il ouais. euh, y a de la déclarer et de la garder mm. Là c'est pas du pénal Mais tu les dois aux impôts ouais. Ça devient des amendes Et après tu as la tournante La okay. tournante de TVA Ça veut dire qu'il y a plusieurs pays Où ça s'appelle l'escalier Tu prends d'un pays pour donner à l'autre Tu reprends l'autre Et à la fin du compte au bout de sept pays T'ancraisses la globalité de la TVA de tous les pays mm. Et tu voilà. te fais la thune avec ça quoi Des millions des millions Des millions, des millions, des millions. Mais c'est des. Ça, Et ça tourne toujours. Il y a à peu près 16 milliards de TVA qui se font en Europe. OK. Par an. Ouais, mais ça t'a coûté cher. Parce que t'as passé, je crois, 6 mois derrière les barreaux euh, Non. En 2004 Ah, en 2004, ouais, 6 mois, ouais. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu te rappelles de ça Bah, attends, j'ai fait une recherche avant. Hein. <rire> bah oui, j'ai fait un marché. Ouais, 6 mois, ouais, 6 mois. Non, un peu plus, 7 ou 8 mois. Non, ouais, c'est pareil. Bon après, c'est toi qui les as vécues pareil. Ouais, c'est pareil. Bon, euh, six, six mois, c'est des vacances, c'est pas de la prison. Ouais, mais t'as dû rendre euh, ce que t'as fraudé. Non, non, non, non, à cette époque, je l'avais gardé. Non. Okay. Il tu sais, la police, les autorités aujourd'hui, ils ont le temps. Ils ont les outils. Mmh. Ils ont tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux plus arnaquer l'État. C'est plus possible. Ah ouais C'est impossible, non, non, Pourquoi, non. C'est quoi non. les outils maintenant Ils ont des outils performants, tu sais, grâce à Internet, grâce au réseau, grâce à l'informatique, grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils ont des outils hyper importants, hyper, hyper perfectionnés. Ça veut dire qu'ils sachent à la seconde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Ils sont très forts, ils sont très forts. Et en plus, ils savent viser, ils savent qui a fait ça qui n'a pas fait ça. Ils connaissent les hommes, ils ouais. connaissent les cerveaux des situations. Ok. Ouais, ouais, ils ouais, sont je... très forts, non Ils sont devenus très forts. C'est pour ça que moi, j'ai plus plus envie de faire d'arnaque, parce que la vérité, j'ai pas envie d'aller en prison. La prison, c'est de la merde. Après, après 2004, t'as continué. C'est pas pareil. En 2004, bah, ils étaient continué. déjà. D'ailleurs, c'est en, de... du... en, en, en, en 2004, ils étaient à l'ancienne encore. Oui, bah oui. Ouais, c'est maintenant qu'ils sont performants. Mais tu vois, je regrette un truc, c'est d'avoir dépensé mon pognon, parce que je... Dieu m'a devait donner la chance d'être riche, et je ouais. n'ai pas fructifié, j'ai défoncé oui mais le truc c'est que bon, tu l'as, de toute façon t'avais vocation à le perdre à un moment, non Pas à le perdre, à le dépenser, ouais Ouais mais à le dépenser, mais au moins, tu vois, par exemple, bah, tu vois, par exemple, moi je t'ai connu grâce aux documentaire sur Netflix D'accord Tu vois, donc voilà, le casse du siècle, arnaque à la taxe carbone, etc. Ouais, ouais. Euh, justement, tu peux expliquer un peu comment ça, comment ça marche, l'arnaque à la taxe carbone euh, pff, la taxe on met ça en la, place, la, TV, euh... la TVA c'est pareil que tu vends des chaussettes, ou tu vends des cahiers ou tu vends des chaises Ça s'appelle de la taxe, ça veut dire que tu ne payes pas la TVA Donc la taxe carbone est un produit mm. L'avantage de la taxe carbone c'est que c'est du papier, c'est du virtuel C'est à dire que tu ne livres pas les marchandises Donc ouais. c'est un avantage Et puis tu as l'arnaque la, la, à la TVA où tu livres la marchandise pour avoir du, du C1, du C2 et du MT2 T'as mmh. compris? Donc, l'avantage du carbone, c'est qu'on faisait que de la facturation. Tu vendais en facturation, tu rachais, tu encaissais la TVA. Ouais, mais tu vois, il faut être vachement ingénieux pour profiter de ce système-là. Pourquoi, genre, tu t'es mis à la fraude alors que tu aurais pu utiliser justement toutes tes compétences Parce euh, que, parce... de logique? et de finance parce que au début dans, le, au le, dé dans le marché au, qui est légal au, au début j'avais fait de l'arbitrage de TVA c'est quoi l'arbitrage de TVA ben, vas-y explique alors l'arbitrage de TVA nous sommes pas en accord en Europe avec de, avec de la TVA ça veut dire nous sommes pas en, en accord ça veut dire il y en a qui sont à 20 l'autre à des pays candidats à 25, l'autre ouais. à 17 ou à 18. Donc tu achètes, achètes à 20, tu revends à 25 mais il te reste 5 de TVA. Mmh. D'accord Parce que la différence entre la TVA scandinave et la TVA française, il va te rester 20 pour, 5%. Tu appelles les Français, tu leur dis j'ai 5% en plus. Ils te disent c'est pas à nous. Tu appelles les pays scandinaves, tu lui dis j'ai 5% en plus. Ils te disent c'est pas à nous. Donc à la fin, tu les gardes. Mmh. Est-ce que tu as compris Parce que bon, euh, c'est de l'arbitrage de TVA. Mais ça appartient à, quel à quelqu'un, mais même toi, tu pourras même pas poser, me répondre là-dessus. Parce que même ça, je ne pourrais pas te répondre. C'est un cercle vicieux. Mmh. Donc après, ça devient pénal quand on a un contrôle fiscal. Ouais. T'as compris Mais quand tant qu'on l'a pas, c'est pas pénal. Mais bah, sur... tant qu'on s'est pas, pas fait choper, c'est non, c'est pas, pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas tu tu te fais pas attraper. Tu, non, c'est pas pareil. Ça veut dire que c'est un tu, tu as le droit de le faire. tu as réellement le droit l'arbitrage de TVA. T as réellement le droit de le faire. T'as pas le droit de te faire attraper. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Même ouais, que... moi, je ne l'ai pas compris Du ce qui est né dans la TVA Je suis né dans la TVA Donc euh, du coup, là, tu as été condamné Mais tu ne sais toujours pas pourquoi, du coup Non, là, c'est pas pareil Dans le carbone, ah. j'ai pris la TVA Ah, ah. c'est pas pareil bah, Du coup, c'est quoi la Au différence Au début, ah bah, la différence, c'est qu'au début, je gagnais 5% sur l'abritrage ouais. Et après, comme j'ai vu que tout le monde l'a volé et eh ben bah, mmh. je me suis servi et j'en ai pris 12 et 13 13% quoi, pour aller oh, okay. beaucoup plus vite Mais ou sinon, euh, tu sais... Euh, tu vas, il y en a qui font des grandes études sur les finances et sur la finance et tout ça. Il ne faut pas oublier que la base de la finance est la TVA. Mmh. C'est ça qu'il faut apporter. Tu sais, tu peux faire de l'arbitrage partout. Partout, dans tous les produits. Il suffit que tu as de l'argent et plus tu as de l'argent et plus tu en gagnes. Tu as des fois, tu gagnes de la, 1 sur 1%. Tu as des fois, tu gagnes sur 2%. C'est comme les banques. Tu achètes une action, eux, ils se couvrent par une autre. Ça s'appelle des bouts de Mmh. T'as compris, ils se couvrent par une autre, donc eux ils achètent à la baisse, toi t'achètes ah, à la hausse, t'as compris, et c'est couvert, ils prennent 2-3%, mais c'est énorme sur des centaines de millions, moi je m'en rappelle sur le carbone, quand je faisais de l'arbitrage, sur 100 millions, je prenais 5 millions par jour, mmh. c'est ça qui est important, c'est plus t'es gros, plus t'as de l'argent, et plus tu gagnes de l'argent. Tu peux pas donner des cours à HEC Euh, j'ai je... <rire> fait, fait une conférence là-bas. Ah ouais Ouais. Ok, et t'as ouais. dit quoi là-bas Super ça s'est très très bien passé. Et les profs ils ont dit quoi Ils ont dit. Euh, euh, très bien Non, c'est les élèves. Les profs, ah non, ouais, les profs moins. ils n'étaient pas là. C'est <rire> tous les élèves qui étaient heureux, contents, euh, m'a applaudi. Euh. Mais en vérité, tu la plus belle école c'est l'école de la rue. C'est pas l'école de, de. Pour moi, l'école il faut avoir sa base. Mm. Pour moi, l'école il faut savoir lire, écrire, il faut savoir compter, il faut savoir. Euh, c'est d'être intelligent qu'on va à l'école, mais mm. c'est de ne pas être malin. Et après tu apprends ton école à l'extérieur dans la rue Et puis là tu deviens intelligent et malin Et là c'est important parce que l'école de la rue Est beaucoup beaucoup plus forte que l'école normale Alors j'ai quand même lu que tu as détourné plus d'un milliard et demi d'euros à la France Est-ce que c'est le cas ou pas C'est ça, c'est ce que j'ai lu hein. Oui enfin c'est la justice qui l'a marqué comme ça J'ai fait un milliard 600 millions d'euros de chiffre d'affaires détourner de chiffre d'affaires. Ouais. Mais, mais, mais, c'est du manque à gagner pour l'État. Pourquoi Parce que si je ne leur ai pas fait ce chiffre d'affaires, ils n'auraient pas encaissé cette TVA. Hmm. Donc en vérité, je leur devais, mais je l'aurais pas pris. Est-ce que tu comprends les mots Oui, non, mais je, je vois à peu près. Voilà, mais... je leur devais, c'est vrai, mais si je ne l'avais pas fabriqué, ce chiffre d'affaires, ils n'auraient pas gagné ces 300 millions d'euros. Oui, non, mais je vois, après, malgré tout, quand même, c'est euh, comme du détournement. Non, c'est pas euh... du tout. Pour moi, non. Donc euh, ok, donc selon la justice, c'est la justice qui pour pour me mettre au pénal. Mais voilà, on va faire un autre truc. Est que si j'aurais pas est -ce fait ce je... chiffre d'affaires, ouais. est-ce qu'ils auraient gagné ces 300 millions d'euros Non. Ben bah, non. T'es pas d'accord. Ben bah, non, mais c'est toi qui parles hein, Non euh... mais bah, tu ouais, Mais réponds-moi, je te pose la question. Bah, moi, moi je, je me tiens aux décisions de justice je, hein, euh... oublie la décision de justice ça ah bah, je bah veux non, je, faire je pas moi. Ah, moi, Ok, pas. donc tu as peur Je sais pas pourquoi, euh, oh mais bah, oui, t'as rien moi. à voir Si j'aurais pas fait ce chiffre d'affaires l'état je l'aurais jamais Devoir 300 millions d'euros J'aurais jamais dû 300 millions d'euros T'es d'accord ou t'es pas d'accord Là, oui ou non Oui, oui Oui, voilà, dis-le, oui Donc, c'est du manque à gagner Donc, j'ai fabriqué 300 millions de TVA et je ne les ai pas donnés. Mmh. Voilà. Donc, du coup, tu recommencerais. Tu mmh. regrettes rien. Non, non, pas parce que mon nom est, mon nom est trop important vis-à-vis -vis de la justice. Mais je veux te dire la vérité. Je te le dis entre nous. Allez, je te la lance. Vas-y. <rire> non, vas-y, laisse tomber. Je crois que je veux dire une connerie. Non, ah, là, là, là, là, non, ouais. non, non, non. Bah, tu es allé dis... trop loin. Non, je, veux... je crois que je veux dire une connerie. On y va. Bon. On passe à autre chose. Voilà. Oui, mais du coup, est-ce que tu recommencerais Parce que du coup, tu n'as pas répondu à ma question je vais te poser une question. Si je suis 300 millions, est-ce que tu les acceptes 300 millions Ouais. Non mais euh, tu sais, moi je parle Mais principe réponds, que le chemin réponds, il est beaucoup plus important que le but en soi. Réponds soit... à ça, pourquoi, bah mon chemin... réponds. Et pourquoi mon chemin il n'est pas beau J'en sais rien, moi Et je bah te parle pour de, pour de moi, moi, mais bien. tu me dis 300 000 maintenant. Mais moi je suis un 300 est tu sais? est-ce que tu connais le chiffre 300 millions d'euros Ah bah, je t'avoue que j'ai pas ça sur mon compte en banque. Hein. Oui, mais est-ce que tu le connais ce chiffre réel Non. Est-ce que tu sais de quoi on parle Non, vas-y dis. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ah oui, c'est l'État qui a exigé que tu rembourses 283 millions d'euros. Oui. Voilà. voilà. Et d'ailleurs, du coup, ai payé. et eu... eh ben, J'ai payé un petit peu, j'ai payé avec... Euh, mais là, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, avec la guerre en Ukraine, avec, euh, avec les Russes, avec tout ce qui se passe, tout va mal. Ouais parce que as investi en bourse c'est ça il y a un truc comme ça Et, euh, Tout va mal tout va mal tout va mal Donc euh, la bourse euh, compliquée Tout va mal non aujourd'hui c'est la monnaie virtuelle qu'il faut, qu faut avancer là dessus Parce que la bourse on sait pas jusqu'à où elle va descendre le 440 Tous ces produits là ils sont au plus bas mm. euh, Normalement sur n'importe quoi il n'y a pas besoin de tu Dans n'importe quoi que tu mises es obligé de gagner Mais c'est le temps Le temps est ce qu'on l'a est-ce qu'on l'a pour attendre Il faut pour faire une remontée dans la bourse à, au prix d'à à l'époque, il faut au moins deux ans, un, un an et demi, deux ans. Ouais. Donc coup, sur euh... la monnaie virtuelle, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc tu investis dans les cryptos pour rembourser les dettes Ouais, ouais j'ai déjà investi dans les cryptos okay. et j'ai monté ma propre monnaie. Enfin, ça, c'est casser la gueule aussi. Hein. Énormément. Mais tu sais, tu sais l'argent se fait en période de guerre. Tu sais ça. Oui, parce que c'est au plus bas. Il y a, a l'avant-guerre, il y, y a la guerre et il y a l'après-guerre. Ouais. L'après-guerre, c'est pour reconstruire, mais reconstruire ouais. dans tout. On parle dans tous les produits, pas reconstruire un, un pays. Mais on parle qu'après la guerre, je pense que tout va aller. Pourquoi C'est parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises dans le monde entier qui vont vouloir reconstruire tout ce qu'il y a. C'est combien de milliards il faut pour reconstruire l'Ukraine Non, dis-moi. Pou, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui renvoient des armes. Qui voit des armes, qui voit des, des choses. C'est là la je suis en. Un... Non, bon, ok, j'allais dire un truc. Non, bah... Mais attends, euh... Non, non, non, truc... hein. non, c'est un truc. Non, c'est un truc parce que. Non, vas-y, on parle. D'accord, et si ouais. je te parle du coup de ta cavale de 5 mois 6 mois. 6 mois Ouais. Tu vois, les infos sur... dans les médias, compliqué ouais. euh, Avant d'être retrouvé écroué donc en 2016. 2016, ouais. Ouais. Donc, du coup, comment ça s'est passé la cabale J'adorais. Alors, ah ouais. tu vois, là, je reprendrai six mois de prison pour refaire la même cabale. La cabale. Je te le promets que c'est vrai. J'ai passé les plus beaux moments de ma vie l'adrénaline, la peur, euh, l'ambiance, la fête. T'as l'impression d'être dans un film Voilà. Ouais. Ouais. Un, un film, ça cartoon. Hein. Un, un film, un dessin animé. Hein. Parce que même moi, quand j'étais en prison, c'est après le recul que j'ai dit Je suis un malade, je suis un fou. Hmm. Comment j'ai pu faire ça Comment j'ai pu que faire que as ça Tu t'es flambé un peu, non Énormément. Ouais, tu fait quoi J'ai flambé, j'ai flambé pour flamber, je suis sorti, euh, j'ai rien acheté. T'as rien acheté Bah non, tu vas acheter quoi en cavale Tu veux pas acheter le casino non du coup Flambé, j'étais, ouais, pour éviter l'ennui, pour m'amuser, la fête, euh, le casino, euh, ouais, il y avait tout, il y avait tout cadet avec. T'as pris des carrés en boîte ben bah, euh, bon, c'est pas. Oui, c'est pas un truc de ouf. Ouais, c'est plusieurs pas... millions effectivement, on peut faire plus. Ouais, mais c'est pas un truc de ouf. Euh, <rire> prendre des carrés en bois, tout le monde le fait. Euh, vraiment, tout le monde le fait. Moi, je le fais pas, j'ai pas l'argent. Eh bah, ben, ouais, mais toi, tu vas avoir un problème plus tard. Tu vas problème. réussir à 50 ans, c'est ça qui est beau. Ok. C'est euh, ça qui est beau, c'est beau. Ben j'espère que t'as raison. Et j'espère aussi, mais tu sais combien de temps il te restera à vivre Entre 20 et 25 et 30 maximum. Ouais. Donc ta vie, fais-la maintenant quand t'es jeune. Ne la fais pas quand tu ne peux pas la faire. Le plus important, ce n'est pas de faire la vie avec une canne, c'est de la faire en pleine forme. Bon bah, je vais essayer de réfléchir. Je te le promets que c'est vrai. Moi, j'ai toujours tenu ma vie tous les jours quand je me lève, je prends du plaisir. Okay. Et pourtant, je suis un homme malheureux. Pourquoi ouais. Parce que je suis un homme malheureux, peut-être parce que je suis un insatisfait, parce que je fais ce que j'ai envie de faire, mais en vérité, je n'ai jamais trouvé mmh. ce que j'avais envie vraiment. Okay. Je te le promets que c'est vrai. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment un homme malheureux. Même aujourd'hui, je suis un homme C'est-à-dire, même aujourd'hui, je suis pas bien. Je suis arrivé de Tunis pour toi. Ouais. C'est très gentil, ça. Ouais, parce que je t'avais donné ma parole et je repars demain matin. Ça, c'est très gentil. Voilà, et du, du coup, c'est quoi ton actu, justement, vis-à-vis -vis de tout ça Sur Tunis, tu parles ou l'actualité oh. en général Non, l'actualité, euh, peut-être sur Tunis, on va en parler après. Ouais. Mais euh, ton actualité, tu as sorti un bouquin, je crois, en Tu as sorti un bouquin, un best-seller. Ouais. Grâce à Dieu, il a très bien marché. C'est oh. le bouquin de la cavale. Qu'on va faire une série dedans et il y a plusieurs chansons qui sont sorties aussi avec une chanson de la cavale ouais. qui s'appelle la cavale la chanson et qui a été écrit par quelqu'un de très très connu et euh, bon et puis ça suit je refuse beaucoup d'actualiser c'est à dire je refuse beaucoup de choses dans les médias c'est parce que tu sais quand es dans les médias quand tu es dans la lumière et tout ça t'as pas de vie mmh. la vie n'existe pas. Ouais. ouais. mais ouais, la vie n'existe pas pour On parle pour pas moi. de la vie personnelle, c'est que du Voilà, c'est que du bluff, toi. voilà, c'est que ouais. du bluff. Euh, tu arrives, tu vois bon, voilà, quand t'es tu es connu, euh, j'ai vu les avantages aujourd'hui. Ouais. Voilà. Les avantages aujourd'hui, c'est quand tu vas à l'hôtel un hein, 5 étoiles dans les plus beaux pays du monde et quand ils te connaissent, ils te disent monsieur, vous payez pas ou alors vous payez que 10 ou alors tu as des prix, tu payes pas les restaurants, euh, tu payes pas les voitures limousines, tu payes pas plein ouais, es de un choses. Peu blasé. T'es blasé non euh, Je trouve pas ça intéressant, c'est pas que je suis blasé, je, suis pas, je trouve pas ça intéressant. Moi j'aurais aimé être pas connu et, et continuer mon boulot. Okay. Ouais, voilà. Alors, du coup t'as pas un bouquin là, de développement personnel peut-être à écrire plus tard là Enfin dans l'année là Enfin l'avantage c'est que là je vais donner beaucoup de pouvoir d'achat, je vais faire gagner de l'argent aux gens, là ça y est c'est fait. Je me suis mis à fond, c'est pour ça que je me suis calmé un petit peu dans les médias parce que ça a été trop fort et trop rapide. Ouais. Donc je me suis reculé un petit peu, là je vais reprendre les médias... Quoi tu as fait quoi là pour l'instant Du coup A quel niveau tu veux dire ça hein bah Au business, tu as aidé des gens, etc. Mais non, là j'ai monté un bon truc, j'ai monté un super business, j'ai monté aussi une, un pouvoir d'achat parce que tu sais le plus important, tu peux travailler toute ta vie. Mmh. Mais la plus belle chose au monde, c'est que tu n'oublies pas la, première, la semaine de vacances. <rire> Et là j'ai créé quelque chose qui va être magnifique. Vraiment magnifique. On va parler après si t'en veux... Ok, bah ça me va. Bah justement, on va accueillir Alexion Giron pour le journal d'Alex. Oui, allez. <rire> Comment vas-tu Ça va super et toi ça va Ouais, ouais, c'est ouais. forme. Bon, ouais. Marco Mouli, on va parler les yeux dans les yeux... Et toi tu prends des, des carrés en boîte ou pas Moi je prends pas de carrés en boîte, je vais souvent en boîte. <rire> j'ai pas les moyens <rire> pas les de, les de payer un carré en boîte, effectivement. D'accord, mais <rire> désolé, je veux répondre à sa question. <rire> ah mais, Quand tu mais... vas en boîte, vous allez à combien Oh, ça dépend, ça dépend. 4-5 Ouais, à peu près, ouais. 4-5, vous avez 100 balles à dépenser quand même. Ouais, allez. Allez, bah, je sais pas, désolé, une bouteille ça vaut 300 balles, 350 balles. Ouais, c'est fou. Vous foudé. en <rire> mettre deux et vous avez un vrai. carré. Ok, ok, bah on note, c'est des très bons conseils, ouais. Bah ouais. Je, je prends note Marco Bah oui, et... vous avez un carré à la place de payer les verres que vous allez boire Faites votre compte, vous allez dépenser 100 balles dans la soirée Vous prenez un carré, vous frimez, il y a des gonzesses qui arrivent à table et tout ça que Tu, veux tu boire, sais Marco, que moi j'ai pas besoin de carré pour que les gonzesses viennent à ma table Je, oh. je, te, je te le dis comme ça mais... Oui, mais là, oui, mais toi t'as l'avantage parce que t'es beau gosse, ah t'es ouais, playboy ouais. Mais il y en a qui sont pas beaux, donc ils sont obligés Tu sais, l'argent fait tout je te le promets, fais tout. Ça, je, ça, cro... je veux bien y croire ça pour le coup, mais en attendant, on va parler euh, oui, de ton actualité, on va continuer un petit peu. Euh, dernièrement, on ne te voit plus trop en France, comme tu nous le disais, on ne te voit plus trop dans les médias. Mmh. Euh, tu t'es barré à Tunis. Ouais. Hein ouais, Qu'est-ce que vais... tu fais à Tunis tu, tu caches de l'argent là-bas C'est quoi <rire> réponds-nous. On a envie de savoir là. Je <rire> ne cache pas l'argent, mais j'en fais. Comment ça eh ben, alors, Je vais t'expliquer. Que... Tu sais, j'ai remarqué quelque chose dans ma cavale, par exemple ça a été la plus belle chose de ma vie et pour de vrai pourtant j'ai fait les plus belles choses de ma vie et la cavale a été vraiment vraiment vraiment sur, euh, sur des choses, j'ai fait pratiquement 17 pays, 3 pays qu'on n'a pas parlé parce que je sais pas, oui bon, enfin je sais pourquoi, mais et 14 qu'on en a parlé et puis une semaine de vacances pour les gens qui n'ont pas d'argent, je crois que c'est la plus belle chose du monde et là je veux offrir un hôtel à 5 étoiles, mais vraiment 5 étoiles Cabaret, boîte, euh, scooter des mers, tout le plaisir des vacances pour 250 euros aller-retour avec l'avion. À, à des gens comme ça qui pourront venir donc dans ton hôtel profiter. 250 euros, une semaine complète par personne. Tu nous invites pour l'ouverture et, et Ouais, <rire> je fais une super ouverture là ah, au mois de juin. Bah eh ben, écoute, je fais une super ouverture au mois de juin avec, des, avec des, des gens, des stars et tout ça. Et puis je pense que les premiers... Déjà, je vais offrir à peu près, on va dire aux gens qui n'ont pas d'argent, je vais essayer d'offrir à peu près une centaine de, de billets, de billets d'une semaine, quoi, de vacances d'une semaine. Et puis après, derrière, je ne sais je je, pas pour gagner de l'argent. Je m'en fiche C'est juste pour... une belle initiative. Quoi. Ouais, parce que tu vas, je vais prendre un plaisir de les recevoir. Je vais prendre vraiment un plaisir de recevoir les gens qui n'ont pas d'argent. Je vais prendre un plaisir, les gens, tu sais, 250 euros, ça fait 20, 20 euros par mois à peu près... Mais la semaine, elle vaut toute l'année. Elle vaut tout le repos de l'année. Tu te considères un peu comme le nouveau Robin des Bois, c'est ça J'ai envie. <rire> J'aimerais bien. C'est ça J'aimerais ouais. bien. J'aimerais bien. Redorer ton image, peut-être, parce que certains... Ouais, si tu veux, redorer... Tu sais, je vais te dire, moi, j'ai envie de te... Tu sais, j'ai mis une story hier dans mon... dans mon Instagram. Et la story était bon. Enfin, je l'ai récupérée par quelqu'un. Et moi, je ne fais pas ça pour les gens. Je fais ça pour moi. J'ai envie de me prouver à moi-même c'est de prouver aux gens j'en ai rien à foutre t'as des jaloux mais des vrais vrais vrais jaloux c'est ce que j'arrive pas à comprendre c'est qu'il y a des gens qui m'insultent mais je comprends j'insulte personne mais pourquoi tu viens me voir pourquoi tu essayes de me, re... de me voir quand je dis quelque chose mais mmh. base moi quand je j'aime pas quelqu'un je base quand je veux pas le voir je base donc quelle est la différence quand tu bases pas ça veut dire c'est que en réalité t'as rien à dire et t'es jaloux de la personne c'est que tu aimerais bien. Au contraire, je pense qu'un jaloux, il t'aime plus qu'un mec qui est, qui est fan de toi. Mais oui, parce qu'il s'occupe de toi. Donc s'il s'occupe de toi, c'est qu'il a le temps de s'occuper de toi. Un fan, il t'aime parce qu'il t'aime, parce qu'il aime ta personnalité. Il aime... Tu sais, j'étais à Tunis, il y a une maman qui m'a appelé et elle m'a dit, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, j'espère qu'elle m'écoute. Ah ben non, pas maintenant, mais elle va m'écouter. Elle m'a dit, Quand ma fille, sortira, ma, fille ma fille, elle veut absolument vous voir, absolument vous voir. Je lui ai dit, oui, pas de problème. Puis elle m'a rappelé une deuxième fois et je lui ai dit, bon, allez, pas de problème, passez. Et puis, elle n'était pas fan. Elle était fan parce que j'ai fait, parce que j'ai réussi à faire. Oublie si c'est un vol, oublie si... Tu sais, on se met, on se met le cas contraire. Tu sais où je suis fier de moi, pas dans le vol que j'ai fait. C'est que j'ai réussi. Excuse-moi du terme, je vais être un peu vulgaire parce que ça ne se dit pas autrement. J'ai réussi à niquer les plus grosses écoles et les plus grandes écoles du monde. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire ouais, Donc la fierté, elle n'est pas par le vol que j'ai fait. La fierté, c'est que j'ai réussi quelque chose que même les plus intelligents n'ont pas pu bloquer l'histoire que j'ai réfléchie. Ils n'ont pas pu bloquer l'histoire que j'ai faite. Tu sais, moi, j'ai fait des choses dans ma vie, toute ma vie j'ai fait des choses que personne ne pourrait les faire. Pourquoi Parce qu'ils n'y croient pas. Et que moi, j'y crois. Tu sais, je, ça fait trois mois que je suis à Tunis. J'ai réussi à créer quelque chose que personne n'a réussi. Même les plus grands opérateurs au monde n'ont pas réussi à faire ce que j'ai fait. Pourquoi je l'ai réussi Pourquoi je l'ai réussi C'est parce que je crois en moi et je crois au sujet que je fais. Tu sais, on peut réussir avec zéro aujourd'hui. Et je te le promets que c'est vrai, il y a tellement à faire dans ce monde qu'il faut savoir s'exporter et ne pas rester sur place ne mange pas où tu chies ne chie pas où tu manges est-ce que tu sais qu ce que ça veut dire je crois comprendre voilà tu vois, tu, tu... ça c'est <rire> imagé voilà je, je... Ah, en tout cas moi je ne le fais pas personnellement mais non mais si tu le fais eh, ah. si tu le fais c'est que tu n'as pas compris qu ce que je viens de dire alors « Ne chie pas où tu manges et ne mange pas où tu chies ». Ça ne veut pas, pas dire que tu vas aux toilettes et tu prends une achiète <rire> et tu manges. Oui, il a alors pris ah, hein, ouais, le premier, premier degré. Il a pris premier degré, hein. Marco. Ouais. <rire> que ouais, ça veut dire Ça, met du temps, ça hein. veut dire « vis dans un pays et va faire tes affaires dans un autre pays ». Oui, OK. Ouais. Ça veut dire ça. Mais écoute, en tout cas, si on, si on parle arnaque, on va forcément parler d'un sujet qui, en ce moment, euh, fait le buzz. Euh, Marco, on homme comme le roi de l'arnaque. Euh, notamment, tu as, tu as démarré alors, avec Grégory Zawi Aujourd'hui… C'est un peu tendu entre vous, Grégory Zawi a pris le penchant de Booba. C'est pas, Désolé, je t'ai. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je sais pas que je suis euh, contre Grégory Zawi, c'est que un escroc ne peut pas juger un escroc. Mais où est cette mentalité Tu dis ça par rapport aux influenceurs, Booba qui. Je Et parle, on, qui dit, on va parler de Grégory Zawi si tu veux en parler, ouais, mais Booba c'est un homme à part. Ok. On va en parler à part parce que lui, il faudra en parler mmh. une bonne fois pour toutes. On parle de Grégory Zaoui. Grégory Zahui, il se nomme pour le cerveau <rire> d'une escroquerie. Déjà, ce n'est pas de cerveau, mais bon, on va le laisser. Prendre le cerveau d'une escroquerie. Comment tu peux juger des gens qui escroquent, parce que c'est eux qui le disent, d'accord et derrière toi-même, tu as es un escroc. Peut-être qu'il a as changé. Volé les livres. Mais... Il, il peut changer. Mais il peut, peut changer de mentalité. C'est comme toi, à, à, là maintenant, tu as envie d'accueillir de, des gens. Attends, attends, attends, soir, attends, attends. Bien, on répète, euh, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Alors moi, j'appelle ça balance. Ok. Je n'appelle pas ça changer. Après, si tu as envie de changer, le mot n'est pas là. D'accord Si tu as envie de changer, c'est pas en balançant les gens qui font des choses. Mais alors pourquoi il ferait ça Il y aurait des intérêts derrière Il y a des intérêts. Après. Tu vois, moi je connais Greg Zahui par cœur, c'est qu'il a attrapé Booba, il a attrapé un pigeon. tu as compris Parce que Booba il comprend rien en réalité à part ses chansons et faire le buzz sur les, les réseaux sociaux. D'abord, avant les réseaux sociaux c'était du bisounours, aujourd'hui ça devient désagréable à cause de Booba. Il chante même plus, il attaque les gens. C'est devenu sa chanson d'attaquer les gens. Tu penses que c'est que de la faute à Booba ça de quoi bah, Cette méchanceté qu'il y a sur les réseaux sociaux actuellement Bah oui, c'est la faute à qui Avant, il n'y avait pas cette méchanceté. Il y a toujours eu de la méchanceté sur bah les réseaux sociaux. Vas-y, dis-moi qui, mais... Bah, depuis étaient... toujours, Twitter, mais... c'est quand même un lieu où attends, il y a de la Attends, la méchanceté. attends, attends, attends attends, pas attends, que attends, attends, attends, attends, attends, alors maintenant, tu vas me dire, tu viens de me le dire, qu'est-ce qu'il y a eu comme buzz à part Bouba Bah, il y a eu Boyar Hanouna, par exemple, Voilà. dernièrement. Et Appelle Anuna... ça du buzz bah Bien sûr Ah bah oui Appelle mais... ça du buzz Mais évidemment, bah oui c'était un buzz Anouna fait... Boyard, ça a, ça a fait bon, beaucoup de bruit Alors bon. qu'est-ce qu'il a dit Cyril Anouna à Boyard Bah t'es qu'une merde Enfin je le dis pas à toi, hein. je non, dis mais ce qu'il a, <rire> je... a dit Non mais tu T'es insulté Non mais il y a eu des insultes sur le plateau, après oui, on, mais dis, pour... on est peux. pour Anouna ou on est pour Boyard, ça moi je juge pas Il lui a dit t'es une merde Oui mais... Bah mais c'est pas très acceptable pour un député Je vais te dire quelque chose moi pour un député comme cette merde là Parce que c'est une merde D'accord. Quand un mec, il dit, faites des photos sur une manifestation qui va être encore plus grave que la normale. C'est pour faire quoi faire C'est pour faire du buzz. Est-ce qu'il pense au peuple français, lui Non. Il pense qu'à faire du buzz. Donc, à part que ça soit une merde notoire, mmh. d'accord Ça peut être qui, ce mec Mais vous êtes des malades. Normalement, pour, pour éditer les mots qu'il a dit, on doit aller en prison. Ça veut dire qu'on on, on monte, on monte des soldats pour casser la France. Et du coup, est-ce que pour ces insultes, Hanouna devrait être condamné aussi C'est ouais, ça. Parce est condamné. Parce que le fond du problème, c'est pas tant en fait. Le mais fait si vous soit condamnez Hanouna, condamnez-moi moi. Je le traite de merde et de pire que merde. Je le traite. Ah bah après ça, c'est arrêté. Mais, mais, mais quand mais tu prends, quand ça. tu prends un mec comme Mélenchon. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le peuple à rapport à le détruire Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple, Mélenchon À part de gagner sa vie lui-même, à part de faire de la décaisse dans son parti pour récupérer de l'argent, à part de gueuler plus fort que l'autre. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple français, les pauvres pour... Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple français Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple français tu veux me le dire, moi, à la place de les laisser dans le froid. Mais ils vont faire des manifestations dans le froid, les pauvres, ils lui donnent son argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait Aujourd'hui, il faut faire des actions. Vous voulez faire des actions Il faut faire des actions visées. Visées. Il ne faut pas faire des actions. Tu descends dans la rue. Ça fait 100 ans que les gens descendent dans la rue. Ça fait 200 ans que les gens... Qu'est-ce qu'ils ont gagné Rien. À part de détruire la France. Et à part de laisser les gens Qu'ils ont envie de travailler, les gens tranquilles Moi je suis avec les, le peuple Mais t'es pas gilet jaune par contre Mais je suis gilet jaune à ma manière Mais du coup ils doivent faire quoi les gens, concrètement ouais. Et là, Deux minutes, j'arrive au sujet Je vais parler <rire> Je suis pour les gilets jaunes, je suis pour le peuple Je suis pour tous ces gens là Parce que tu sais quand as travaillé toute ta vie Tu vois La responsabilité d'une personne qui travaille dans le TGV Qui a travaillé toute sa vie Qui a laissé toute sa jeunesse pour après prendre du plaisir avec sa femme et sa famille, en touchant sa retraite, je trouve ça, quand on ne lui donne pas, je trouve ça du vol, je trouve ça du racket, je trouve ça que c'est horrible. Parce que le mec, il a pris un engagement, le pauvre, pour travailler, il a pris un engagement, il a dit « Ok, je me consacre à la SNCF, ou je me consacre à la RATP, ou je me consacre dans un métier. » Mais on sait pourquoi il se consacre, pour se dire à 60 ans, 62 ans, il prend une retraite et il vit bien. Donc, ça, je ne suis pas d'accord avec l'État français. Mais pas du tout, pas du tout, parce que tu leur dois cet argent. Tu leur dois, les pauvres, de la sueur de leur front, de toute une vie. Mais à la place de descendre dans la rue, visez. Visez, moi, je vise. Moi, demain, si je vois que l'État m'a fait quelque chose, ne te casse pas la tête, je vais me servir. Ne te prends pas la tête, je vais me servir. Et comment les gens peuvent faire, du coup, en arrêtant de. Puis surtout quand tu payes l'État en soi. Tu pilles un peu les gens. Mais, mais, mais tu pisais pas, ce que je mais c'est du cinéma ça. Alors je vais t'expliquer pourquoi c'est du cinéma. Mais même si c'est l'argent imaginaire, ça serait du cinéma. alors ok, je vais t'expliquer pourquoi c'est du cinéma. Ok. Je vais t'expliquer. Pourquoi les gens descendent dans la rue mmh. Parce que l'État les vole. D'accord. Oui ou non bah, oui, mais toi dit. Toi, oui ou non, c'est toi qui le Arrête-toi, c'est oui <rire> ou c'est non. Mais C'est toi qui le dis. Mais C'est moi qui le dis, mais pour, pourquoi ils descendent dans la rue mais, Évidemment parce qu'ils se sentent pas écoutés, parce qu'ils se sentent pas Ben et et bah, bah, voilà, donc ils ont envie de récupérer leur pognon. Tout à oui fait. Ou non. Et ben bah, moi je me sers. Ok. Oui, mais toi tu te sers à la place des gens, donc tu veux les gens. Mais Marco. là je me servirai plus tout seul. Et tu vas te servir avec qui Ça veut dire que si demain je devrais faire une action pour aider les gens, je la ferai, je distribuerai et je donnerai aux gens, voilà. Mais nationalisé. Si tu veux, le mot est beau, Robin des bois. J'aimerais bien être un Robin des bois. Je trouve ça magnifique. Mm. Je trouve ça vraiment dessin animé, ça cartoon. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique d'être un Robin des bois. Et en plus, moi, j'ai fait ma vie, donc euh, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à gagner. Qu'est-ce que je gagne C'est pour dépenser, c'est pas pour mettre de côté. Et puis en plus, la vérité, moi, j'ai encore envie de faire le tour du monde. J'ai pas je, envie de m'emmerder. Je vais faire de la provocation, mais est-ce que Booba serait pas aussi un Robin des Bois à sa manière grave. En voulant, tu vois, prévenir des gens qui se font arnaquer sur les réseaux et tout machin Non Mais alors. C'est pas un Robin des Bois alors, à sa manière Alors. Euh... <rire> tu me fais rigoler quand tu dis ça. Booba est un Robin des Bois Ah ben bah je te pose la question. En Booba tout cas, cas les gens Robin peuvent le moi. penser, mais certains. Booba, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Il vient en France, il fait un concert. Ouais. Il ramasse 4-5 millions d'euros et il va mmh. les dépenser en Amérique. L'économie française, est-ce qu'il la remet Non. Mais quand il tout quand repart, il... Tout re... attends, attends, attends, attends, mmh. attends, attends, attends, on va parler doucement, doucement pour que les gens comprennent. Vas-y, vas-y. fait son buzz, il emmerde tout le monde, d'accord Mais vraiment tout le monde, c'est devenu sa marque de fabrique. On est d'accord, c'est pas un Robin des bois pour moi, vraiment pas du tout. Il, il fait son buzz. Il repart aux États-Unis avec l'argent qu'il a pris quand il fait son concert 82 000. Bravo pour lui d'abord qu'il a fait 82 000 personnes quand même hein. c'est pas mal hein. Moi je trouve ouais, ça grosse, grosse perf. Ouais en moi vrai. je trouve ça vraiment performant. Il a trouvé son buzz en faisant son buzz. Il parle pas, il fait pas de promotion sur sa... sur son concert et derrière tout est rempli. Mais bravo bravo. Mais le reste, il prend bien son cachet, il part aux États-Unis, il dépense son oseille aux États-Unis. Pourtant il est français. Il emmerde la France avec ses mots, mais lui, pendant ce temps-là, il se régale. Il vit tout seul, il ne remet pas l'économie française en place. Il ne remet pas les 3-4 barres en France. Oui, mais par conséquent aussi, il permet tu vois, de faire avancer un peu, le, un peu les choses tu vois, en France. Mais il permet de Tu parles des influenceurs Ouais, les influenceurs, ouais. Ok, je viens de t'expliquer. Un escroc ne peut pas parler d'un escroc. Il n'y a aucune mentalité, il n'y a aucune parole. C'est un escroc, a... Bouba mais bah, c'est quoi alors quand je viens de te dire ça Pour moi, bah, c'est un escroc. Euh, Mais pour moi, c'est un escroc. Il n'a pas été condamné pour escroquerie ou des Mais choses comme ça. Pour l'instant ouais. Pour l'instant, okay. déjà, qui te dit qu'il ne fait pas tout ça et qu'il ne travaille pas pour Arthur pourquoi il, a, pourquoi il éclate pas Moi, je trouve ça impensable. Pourquoi il éclate pas les influenceurs de d'Arthur Pourquoi il ne parle jamais d'Arthur Pourquoi mmh. il éclate pas les influenceurs d'Arthur et il éclate les influenceurs de Magali Berda, J'en ai rien à foutre de Magali Berda moi. Mmh. Mais j'en ai vraiment rien à foutre des influenceurs. Je ne suis pas influenceur. Mais je trouve un sujet qui est bien à en parler. Pourquoi D'accord. Il éclate pas. Si on doit, excuse-moi. Est-ce que tu penses que tous les influenceurs sont des voleurs Non, je pense pas, non. Non. Ils sont pas. visés alors. Bah, ils sont tous. Mais parle et mais... les couilles de parler. Ils sont visés. J'ai pas fini. Visés par quoi Bah, visés par Boba. Non, Ils ne sont pas tous visés par Bouba. Non, enfin, je pense pas. mais il y en a qui sont visés. Ah, tout à fait, ouais. Donc, mais pourquoi Ils, ouais. appellent, ils appartiennent tous à Magali Barda. D'accord. Ils sont visés. Mmh. Donc, et pourquoi ne pas le faire chez Arthur Si tu dois viser, vise tout le monde. Tout le monde vole. Ouais. Tout le monde, moi, pour moi, s'il y a un influenceur et un influenceur voleur, tous les influenceurs sont des menteurs, sont des voleurs, et c'est tout. On n'en fait pas une amalgame visée sur quelqu'un. Donc, c'est ça que je n'accepte pas. Moi, je ne veux pas me mêler de ça, les influenceurs, qu'ils arrêtent d'acheter les gens. Moi, je sais que quand les gens, -moi, moi, je sais que quand les gens achètent, c'est qu'ils sont fans de la personne. Ils s'en foutent du produit. Mmh. Après, euh, dis-moi, les gens qui achètent une serviette pour se laver le cul... Euh, euh, ou l'eau du, euh, hein du bain. Ou l'eau du bain. Ou l'eau du bain. Un flacon de l'eau de son bain. Non, mais il faut être idiot d'abord. Désolé, pour moi, ça ne me dérange pas, ça. Je vois clair, donc voyez clair les gens qu'ils achètent, c'est tout. Donc euh, moi, j'en ai rien à foutre des influenceurs. Je coupé, ah, Ma Marco. Est-ce que tu penses que Booba ferait la guerre du coup à Cyril Hanouna parce que Magali Berda, John Evans faisait partie du groupe euh, H2O, mm -hmm. enfin euh, c'était une filiale. Et est-ce que tu penses que c'est pour ça aussi qu'il se rapproche d'Arthur parce qu'il y a une guerre entre Arthur et Cyril Hanouna qui dure depuis des années C'est ça, on va le savoir bientôt là parce qu'en plus c'est un businessman Booba. On va le savoir, mais tout est calculé avec Booba, Co mais vraiment tout est calculé avec Booba, Je pense que c'est ça. Comment et on va le pense... savoir bientôt Et eh ben on va le savoir dans pas longtemps quand il va lancer son groupe d'influenceurs. Eh, on va le savoir, on va voir s'il y en a qui a autour de lui, qu'ils ont pris des parts chez, chez Arthur, on va voir plein de choses. Je pense qu'il va lancer un je sais pas, mais, mais certains Booba. il ne ah fait oui. pas ça pour rien Booba. Okay. Booba c'est un homme d'affaires. il fait mais Justement tout. il est respectable pour toi selon ces, ce critère-là, tu vois, parce qu'il est parti de rien, et le mec aujourd'hui euh, il est millionnaire, tu vois. Ah mais moi je le respecte dans ouais. tout ce qu'il fait, okay. mais il ne vient pas casser les couilles aux gens. Ouais. Toute la journée il dit je veux faire un combat avec celui-là, il, il, bah, il se tape jamais. <rire> mais il se tape jamais dans un combat qu'il a fait. Mais c'est Carice, non, qui ne voulait pas se tape c'est Caris qui voulait pas se taper ou pas Je pense Je crois que c'est Caris non Non, je pense que c'est Booba qui voulait pas se taper. Je, pas, Karis, non non, je pense que, qui ah ouais se okay, je je pense que ça s'est pas fait entre les deux. Mais Booba, s'il veut, je trouve un boxeur moi. Okay. De sa taille, de son poids, t'as compris, Qui viennent Ouais. Et je lui donne 3 millions s'il veut venir Ok. Il bon, caché Ok, ok. Mais, je sais pas, il s'est jamais battu le mec. Et en plus, c'est facile de critiquer les gens quand t'es aux États-Unis. Mm. C'est facile Tu critiques les gens, et puis derrière. Puis bon, c'est mieux de ne pas répondre à Booba. Booba, ça il va devenir fatigant. À un moment ou un autre, il va devenir fatigant. Mais est-ce que Cyril Hanouna ne serait pas le nouveau Booba aussi, en quelque sorte, quand même Pourquoi bah, Tu vois, Booba, moi, je trouve que quand il t'a en grippe ou qu'il t'a dans le viseur, il ne va pas te lâcher. Tu vois, c'est l'exemple des influenceurs. Anuna il est un peu pareil quand même. Et puis un truc ah, de suprématie. comment -moi. Bah, moi, je trouve que Cyril Hanouna, euh, il a quand même ce côté où quand il t'a dans le viseur, il te lâche pas. On l'a vu avec Boyard, on le voit avec Arthur, euh, on le voit avec des anciens chroniqueurs mais, de chez mais, lui. Mais, mais, mais c'est mec... un peu le Booba de la télé. Désolé, désolé de te dire ça, mais un mec comme Booba qui attaque les gens qui n'ont rien à voir avec lui. Il, a, il attaque n'importe qui, Bouba. Désolé, Bouba il n'est pas en guerre contre les gens, il se met en guerre contre les gens. Mais non, prends l'autre, c'est pas parce que Cyril Hanouna, c'est mon ami. Je ne défends pas parce que c'est mon ami, je défends une logique. Cyril Anna se défend, c'est pas pareil. Quand tu parles de Boyard, il est venu faire son buzz dans sa télé, il est venu faire son buzz dans son émission, il s'est défendu. Mmh. Il n'a pas été cherché, Boyard. T'as compris Quand il va, par exemple, tu m'as donné le deuxième, c'était qui Arthur Arthur, quand il y a eu un problème avec Arthur, je l'ai eu ce problème moi, je l'ai eu ce problème dix mille fois, tu manges avec un mec, tu rigoles avec un mec, tu parles et puis derrière il te dit t'es un enculé, oh, tu vas, pas lui qui a commencé Cyril, Cyril il fait sa vie, il fait son boulot, il est aimé ou il n'est pas aimé, de toute façon on sera toujours pareil, tout le monde, il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas, t'as compris, ceux-là qui t'aiment pas ils te le font montrer, ceux-là qui t'aiment ils te le font montrer, donc en réalité quand t'es une vedette, accepte les deux, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et Cyril Ennay, il est devant sa télé, il fait ses émissions, il marche bien. Et pour moi, c'est un homme correct. Mais non, ce n'est pas parce que c'est mon ami. Est-ce que tu as compris Je l'aime parce qu'il fait, il fait, il fait parler tout le monde. Oui, ça Qui vrai. a envie de parler, il y va. Mmh. Tu m'as compris. Si le sujet n'est pas emmerdant, il l'appelle. Mais excuse-moi de te dire, le bien qu'il fait Cyril derrière sa télé... Parce qu'il ah faut, faut voir l'extérieur de sa non. télé. T as compris le bien qu'il fait aux gens. Te casse pas la tête, c'est combien de messages reçois pour que je parle à Cyril pour des sujets. Et à chaque fois que je lui envoie un sujet à Cyril, Cyril, il le lit, il le voit et il essaye de le placer. Mais il y en a tellement y en a au bout, qui ne peut pas les placer. C'est tout. Moi, moi, je vais te dire, j'aime beaucoup le travail de Cyril et je ne m'en cache pas. Et, et je vais te dire une chose, je suis d'accord avec toi. À l'époque des Gilets jaunes, il a même offert une maison à une famille. Il fait beaucoup de choses, je suis d'accord. Mmh. Maintenant, il a une parole publique. Tous les soirs, il fait quasiment 3 millions de téléspectateurs. C'est énorme Bravo. en télé, tous les soirs, depuis plus de 10 ans. Et en direct. Hein. C'est le seul qui a les couilles même de faire le dit, en direct. C'est hein. le dit que c est c est... seul qui a les couilles de faire en direct. Je suis d'accord hein. avec toi, mais du coup, il a une parole publique. Il est très ciblé sur les jeunes, les 15-24 ans, qui regardent beaucoup Cyril Hanouna. Quand il dit des mots qu'il insulte à l'antenne. Franchement, il a une parole publique. Il, il, il représente des jeunes. Des jeunes se reconnaissent en lui. Tu vois, est-ce qu'il ne devrait pas aussi des fois aller se calmer, tu vois, face à Boyard par exemple C'est mmh. -ce quand même un député de la République. Tu vois. Après, évidemment, si, est-ce que Cyril ne devrait pas un peu mettre de, de l'eau dans son vin, en quelque ouais. sorte C'est quand même un député de la République. Bon, on ne sait même pas comment il est arrivé ce mec. Et il a été élu par les Français. Mais il a été élu par les Français, mais tu vois, pas que c'est un. Oh là là, j'ai envie de te l'insulter. Mais pour moi, il vaut zéro. Pour moi, désolé, t'es en train de parler de lui, comme si t'étais... Euh... Mais est-ce que tu as vu hier, s'il te plaît Oui, oui, sur TikTok, ouais. Arrête, arrête, non, mais Même l'insulter, c'est pas un exemple pour la jeunesse, c'est tout mais ça. C'est pas un exemple, mais qu'est-ce qu qu'il lui a dit, Cyril Qu'est-ce ben... qu'il lui a dit, l'insulte C'est quoi l'insulte pour toi, une insulte, c'est quoi bah, bah, T'es qu une, une merde, merde. c'est une insulte quand ouais. même, ouais. euh, Marco. Si, si je te dis ça, tu vas pas apprécier. Bah, je, je me, me permettrai le... pas mais, mais je, tu Mais vois... tu peux me le dire, bah bah oui, bah dire je veux me défendre. Mais tu peux me le dire je veux me défendre. personne n'a envie de te le dire ici. Non mais... Non mais tu peux me le dire, il a pas levé la main, il a pas eu... Moi je trouve ça un garçon désagréable, c'est quand il lève la main sur quelqu'un de faible. et Quand quelqu'un ne sait pas se défendre, il lève la main. L'autre il a parlé, il a haussé la voix, Cyril a haussé la voix, il a haussé la voix, il a haussé la voix, mais maintenant va, va dans l'histoire. C'est parce qu'on emmerde Cyril Anna. Quand on lui met une amende de 3,5 millions, désolé de te dire, mais moi je le répète, Boyard, je l'emmerde et c'est un député. Pourquoi on ne me met pas l'amende à moi enfin, là, Il fallait qu'il vienne me la mettre. Peut-être qu'on va te la mettre. Hein. Mais, enfin, mais qu'on vient me la mettre. Mais t'appelles pas ça des députés, sois gentil. Quand un mec comme Mélenchon, il se promène dans la rue, des gens lui veulent des photos, il lui dit je vous connais pas, ne parlé pas, ne m'approchez pas. Tu l'as vu ces vidéos Bien sûr, quand Alors, il parle parce comme ça. T'es une vedette que tu es obligé de tout accepter dans la rue. Tu vois, il... enfin, je veux dire, évidemment, mais, que tu dois aux gens. Je suis dois... attends, attends. Mais gens, il peut refuser les photos. Tu as été non? élu par les gens. Oui. Tu as été élu par les gens qui t'aiment. Été... Tu prends de l'argent aux gens. Désolé, ça fait quoi de rester Tu sais combien de photos je fais par jour ouais. J'ai jamais refusé une seule photo. Mais s'il n'y a pas ces personnes-là, mais tu même pas. Ça, c'est vrai. J'suis mais arrête de te prendre mmh, Tu sais, ah. les mecs, qui se prennent au sérieux, ils réussissent pas dans la vie. Je te le dis, ils pas, pas avancer. Moi, je me prends pas au sérieux. La télé s'arrête, la lumière s'arrête, j'en ai rien à foutre. Moi, pour moi, je suis un garçon normal. Je marche seul, je mange avec des amis, je parle, je ne veux pas de garde du corps, je fais rien. Moi, je vis ma vie normale. Sauf qu'elle est devenue un peu plus désagréable, c'est tout. Parce que j'arrive pas à travailler. Je vais aux banques, on me renvoie, on sait que je suis Monsieur Mouly poliment. Hein. Ils veulent rigoler. Hein. La seule truc que j'ai eu, c'était au Luxembourg. Ils euh, la banque Rothschild voulait que je leur fasse une pub. Ah oui. Ouais. <rire> voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Pour la suite, euh, une bonne réussite. D'abord, une bonne santé, déjà le plus important. Sûr. Une bonne santé. Et puis après... ma mère me disait oui, mais mais après, jeune, que c'était la santé et l'école le plus important. ma mère me disait l'argent. santé et l'école. Ma mère me disait l'argent. Après, j'étais jeune. <rire> non, moi, je pense que la santé, puis le reste, une fois que tu as la santé, je pense que tout le monde sait faire. Très bien. Merci marc ouais. Molly. C'est moi qui vous remercie. Merci.